Mais je ne suis pas encore passée. Donc, je ne sais pas si tu me permettre de parler quand même de mon expérience. vous tu oui, Vas-y alors pour manger dans ce direct déjà sur Facebook. Vas-y. Ah d'accord, brièvement. Ensuite, depuis je viens de ans, je suis contactée par quelqu'un qui me demande, tu me demandes d'avoir cette pierre précieuse dont vous parlez. Mais comme je ne connais pas la personne, tu une... euh... mets dans mon adresse mail. Me elle n'accorde pas d'importance à cela et elle n'arrive pas de se répéter et d'autre part, je suis juste une graine qui me dit mais tu as une capacité que tu ne te rends même pas compte donc euh, focalise toi et toi calme-toi et tout et tout mais voilà, ouais, je, je, je prends confiance en moi et déjà la peur qui m'habitait je ne l'ai plus par contre, la capacité que j'ai vue que j'ai constatée, c'est que je suis un euh, télépathe donc, je peux parler à quelqu'un, étant à distance, et il fait ce que je dis. Et j'ai fait l'expérience, sur suis mon compagnon avec lui aussi. Donc, euh, et là, ça et là, il a sa mémoire. Il y en moi qui loin qu'il train de stabilise parler. Stabilise toi train de parler, on entend trop de bruit autour de toi, s'il te plaît. Désolée, justement, j'ai tenté de voir une en descendant, son temps de la chambre. Désolée. Et, euh, et je fais des rêves où je suis trop, trop, trop... Euh, je ressens la, la, la souffrance des gens, donc si quelqu'un est en train de souffrir, je rêve, même si je n'ai pas commencé avec toi, je rêve, je vois ta souffrance, je dis, comme mes années par exemple, celle en l'occurrence que j'ai rêvé qui est la plus récente, la plus récente c'est celle qui, euh, rêve. Ça fait combien de temps que tu suis ce que je fais? Ça fait environ un mois et demi. Tu te laves au sel? Je me lave d'abord au sel, au sel, au sel, aussi très matinal. Oui. Et, euh, la maison avait le sel, je, je prenais le laurier, le tous, tous les astuces que vous conseillez, je le fais à la maison. D'accord. Et quand je commence je, je, tous les enfants commencent à pleurer dans la maison. Quand je commence à, à ce jeûne, c'est vendredi. J'étais à jeûne déjà à minuit à la base. Et dans je temps, sur, sur le lien, sur Facebook, quand tu le jeune, je me mets en prière à midi, les enfants commencent à crier mes deux enfants, à pleurer, crier, pleurer. Ils disent, Mais qu'est-ce qu'il y a Tellement je pleurais que j'ai failli peut-être arrêter le, le, le, la prière qu'on faisait à midi. Mais après ils sont calmés, j'ai ordonné qu'ils se calment en fait Donc, que je vais aller au bout de ce, de ce jeûne et que ça ne va pas me permettre d'arrêter. Quoi. Comme quoi c'est peut être mauvais, parce que je suis tellement sceptique si symptoms, pleure, que si j'ai des signes quand je commence à être cher, j'arrête. Si les enfants commencent à pas pleurer, je l'arrête, mais si j'ai des problèmes pour. J'ai demandé pour me parler de vos expériences. Je pense que j'ai un peu une idée de la tienne. Euh, tu es empath aussi. Un empathe, c'est quelqu'un qui peut sentir les émotions des autres personnes. Maintenant, Dieu l'as beaucoup. Euh, comme je vous ai dit, je ne fonctionne pas trop. Je vous donne beaucoup de passages bibliques quand on fait le travail. Parce que euh, je ne veux pas que vous soyez. Ne fonctionnez pas beaucoup avec les émotions. Parce que les émotions peuvent vous tromper parfois. Je vous demande toujours la parole. La parole. Très important. La parole reste le dernier. The final code, you know. Le dernier juge. Ou le dernier euh, truc avec lequel tu compares, tout, et, tout ce qui t'arrive. Voilà. Donc, merci d'avoir partagé la tienne avec nous. D'accord. Bon. Bonjour à Facebook. On est au troisième jour du jeûne. Il y en a qui ont, qui ont déjà fermé le jeûne. Il y en a sera peut-être demain. Donc, euh, je vais partager un message avec vous. Éternel des armées, je demande la direction divine. Je demande ta paix sur chaque personne qui m'écoute. Papa Yahweh, je demande aussi que tu puisses les guider. Quels que soient les troubles dans lesquels ils sont, quels que soient les problèmes mentaux, ou le manque de confiance en soi, Seigneur, je demande que tu les guides, tu leur parles. Au nom de Jésus-Christ, et que tu les libères, Seigneur. Amen. Je disais sur le, sur le groupe de Zoom, « Bonjour sur Facebook. » que le Seigneur va faire quelque chose avec vous, cest dans ce qu'il va épurer vos émotions. Beaucoup d'entre vous, vous avez vous douté de vous. Vous ne savez même pas, vous avez tellement été malmené dans les relations, les patrons, si bien que vous ne, vous ne croyez plus en vous. Donc, quand le Seigneur vous donne une parole, vous ne croyez pas. Quand on fait des déclarations, vous disiez peut-être, vous ne pensez même pas. Il est important que vous vous laissiez épurer. Je disais tout à l'heure comme un vêtement qu'on presse. Et quand on presse le vêtement, l'eau sort. Cette eau, voyez ça dans le spirituel comme une saleté. Qui vous avez déjà rempli et qui empêchait que le seigneur vous remplisse à nouveau vous devez avoir confiance que le processus que dieu a commencé en vous ce n'est pas sur cette page par hasard ce que dieu a commencé en moi il va terminer ce que dieu a, euh, dit de moi il y en a parmi vous savez, il y a des prophéties, vous avez reçu ça fait 10 ans, d'autres ça fait 5 ans, d'autres ça fait 6 ans. Sachez que quand le temps arrive, le Seigneur accélère la chose pour l'accomplir. Voilà. Il y en a parmi vous, vous avez peut-être échoué, vous n'avez pas fini le jeûne. Et actuellement, vous croyez que. Dieu ne va pas vous bénir parce que vous n'avez pas fini le jeûne. Il n'y a que le diable qui est l'accusateur. Ne succombez pas aux accusations de l'ennemi.